La sécurité. Comme nous l'indique la pyramide de Maslow, la sécurité est un besoin essentiel. Le client doit être rassuré sur le produit, son utilisation, pour ne pas être confronté à des freins, tels que le risque de ne pas savoir s'en servir. Mais il faut également le rassurer sur la qualité du produit, sa sécurité, pendant son utilisation. Pour cela, on peut utiliser les labels, la garantie, l'origine du produit, les normes, la marque ou encore la publicité, mais il est très important de justifier ce point.